D'après toi, comment évolueront les médias ces prochaines années euh, Selon moi, euh, l'évolution euh, des médias se fera surtout euh, à travers Internet, euh, parce que déjà on trouve de plus en plus de, de quotidiens en ligne sur Internet, et puis euh, avec euh, les réseaux sociaux comme euh, Twitter comme euh, Facebook on peut suivre en temps réel euh, l'actualité et je pense que ça permettra aussi peut-être euh, aux jeunes d'être euh, plus intéressés plus sensibilisés euh, à ce qui se passe dans le monde puisqu'ils utilisent beaucoup internet donc euh, je suppose qu'avec euh, avec le temps et la le développement de, des quotidiens sur Internet, ce sera peut-être plus facile pour eux de, de savoir ce qu'il se passe. Et je pense aussi qu'il y aura de moins en moins de journaux au format papier.